Jalon, Futa jalon si vous regardez une carte de l'Afrique de l'Ouest, c'est le seul endroit véritablement vert. Pourquoi Parce que c'est une région, une très très belle région, avec, euh, avec euh, des montagnes de pas à grande hauteur, mais des cascades, avec de la vie, un réservoir de vie dans un endroit de savane et de désert. Et donc cet endroit, il est menacé. Alors s'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux sources et deux sources seules pour les grands fleuves. Le pre la première source, c'est les glaciers. Et, et ça, c'est évidemment dans euh, d'autres latitudes euh, que celle du fouta Et puis, il y a les forêts. Et les forêts sont toutes menacées. Tout le monde sait maintenant que la forêt amazonienne est menacée. Et que euh, si la forêt amazonienne euh, euh, disparaît, c'est tout le climat du monde qui change, et pas pour le meilleur. Eh bien, il y a une menace du même ordre qui frappe le Footage Jalon. Pourquoi Parce qu'on déforeste sans arrêt comme partout pour étendre la superficie des champs, et aussi parce qu'il y a une sorte de malédiction qu'on appelle la malédiction des matières premières. Dans une part de ce massif, il y a une sorte de, de, de, de, de, de terreur. C'est la terreur qui est faite par les matières premières, par cette rapacité des êtres humains vis-à-vis -vis des matières premières. Et là, on sacrifie évidemment les arbres, pour les matières premières et pour toutes les routes qui permettent d'exploiter ces matières premières. Alors imaginez une seconde, imaginez une seconde, ce que serait l'ouest de l'Afrique, sans fleuve Sénégal, un fleuve à sec, sans fleuve Gambie, un fleuve à sec, sans fleuve Niger, un fleuve à sec. Imaginez, dans cette région du monde déjà euh, ravagée, par des violences ravagées par des famines qui peuvent revenir sans arrêt. Imaginez ce que serait cette région du monde sans Futa Jalon. C'est exactement ce qui est en jeu aujourd'hui. De toutes mes forces, même si l'âge est venu, de toutes mes forces, je lutterai aux côtés de ceux qui se battent pour défendre le Futa Jalon, c'est-à-dire défendre la vie dans cet ouest de l'Afrique que j'aime tant et qui m'a tant donné.